Bonjour, bienvenue dans cette 20e journée, avant-dernier jour, avant de terminer l'apprentissage de la salutation au soleil. Donc on va commencer. On se met face au tapis. J'espère que votre apprentissage se déroule bien et que vous parvenez à faire des exercices vous-même. Donc on va commencer droit au tapis. On va allier inspiration et position et on va aller à un rythme plus rapide. C'est ce qu'on appelle le yoga ashtanga. C'est le début du yoga ashtanga. Et si vous recherchez sur Internet yoga ashtanga, vous allez voir toute la lignée des positions à faire dans, un, dans une rythmique euh, liée. Et accordé à la respiration. Donc, euh, ceci dit, euh, je vais continuer les vidéos de yoga, euh, continuer tout en douceur. Euh, si vous avez manqué euh, la dernière semaine d'apprentissage de, de, de la salutation au soleil, euh, C'est pas grave, d'autres vidéos suivront euh, Mais je dois organiser encore tout ça Donc euh, je vous mettrai au courant Soit par Youtube, soit par Facebook Dans les âmes survolées euh, et, et alors euh, on est reparti pour de nouvelles aventures Voilà Donc on commence Inspiration, je lève les bras Expiration, je descends Inspiration, je lève le buste jusqu'au genou. Expiration, tapis. Inspiration, cobra. Expiration, tapis. Inspiration, chien tête en bas. Expiration, tapis. Inspiration, cobra. Expiration, Tapis. Inspiration, chien tête en bas. Expiration. Inspiration, guerrier, jambe droite. Expiration, main sur le tapis. Tapis. Inspiration, cobra. Expiration, tapis. Inspiration, chien tête en bas. Expiration. Inspiration, guerrier, jambes gauche. Expiration, tapis. Inspiration, cobra. Expiration, tapis. Inspiration chien en bas, expiration ramener entre les, les pieds entre les mains et on expire profondément. Inspiration chaise, expiration arbre et on relâche. Ça va, tout le monde arrive à suivre. Si vous voulez commenter ou partager votre expérience, euh, il existe euh, un messenger Facebook lié euh, au groupe Facebook des âmes survolées. Donc si vous souhaitez commenter ou partager votre expérience dans le défi des, 20, des 21 jours, vous pouvez toujours le faire via le messenger des âmes survolées. Voilà. On va le refaire une deuxième fois pour bien ancrer les positions et la respiration. fait une petite pause. Je retire le chat. Inspiration, je lève le bras au ciel. Expiration, je descends jusqu'au pied.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 Inspiration, chien tête en bas. Expiration, guerrier. Et j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, pied entre les deux mains. Tapis, expire. Inspire, cobra. Expire, tapis. Inspire, chien tête en bas. Expire, guerrier. Inspire, expire, pied entre les deux mains, tapis. Inspire, guerrier. Pardon, cobra. Inspire, cobra. Expire, tapis. Inspire, chien tête en bas. Expire. Je ramène les pieds entre les deux mains. Inspire, chaise. Expire, arbre. Et je me pose. Ouh. Et ça, tous les matins, ça vous met dans une forme bien partie pour la journée. Donc voilà, on reprend une petite pause et on va le refaire une troisième fois pour bien ancrer les positions, le nom des positions et la respiration. Le rythme sera un peu plus rapide Là, on va y aller de manière à ancrer tout ça. Donc, on est reparti. Inspire, je lève le bras. Expire, je descends mon buste. Inspire, je lève mon buste jusqu'au genou. Expire, tapis. Inspire, cobra. Expire, tapis. Inspire, chien tête en bas. Expire, tapis. Inspire, cobra. Expire, tapis. Inspire, chien tête en bas. Expire, guerrier jambe droite. Inspire. Expire, tapis. Inspire, cobra. Expire, tapis. Inspire, chien tête en bas. Expire, ramener la jambe droite, bon. Inspire. dirige jambe gauche. Expire, tapis. Inspire, cobra. Expire, tapis. Inspire, chien tête en bas. Expire, je ramène mes pieds entre les deux mains. Inspire, chaise. Expire, arbre. Et je reviens dans une posture de relaxation. Je vous félicite. Bravo pour tout ça, dernière avant-dernière avant -dernière journée, donc demain on ne fera qu'une seule salutation du soleil, entraînez-vous chez vous pour les positions, la respiration et le nom des positions et puis vous pourrez démarrer seul en faisant la salutation au soleil tous les matins quand vous vous levez. Donc ici, on va se prendre un temps de relaxation, position du cadavre, bras légèrement écartés, jambes légèrement écartées, paumes vers le ciel. Et je reprends contact avec ma respiration. Tout doucement, elle s'apaise. Je peux fermer les yeux si je veux, pour améliorer la relaxation. Je me félicite pour cette séance. Mon corps me remercie. Et je remercie mon corps. J'inspire, j'expire et ma respiration s'apaise de plus en plus, mon corps s'affaisse dans le sol de plus en plus, tous mes muscles se détendent. Tous mes petits muscles se détendent, je suis relaxée, détendue, apaisée, ma respiration devient lente. Je prends le temps d'observer mon être intérieur et de profiter de cette détente. Je prends de grandes inspirations. et tous mes petits muscles se détendent de la tête aux pieds, des pieds à la tête je me sens en équilibre avec moi-même je me sens en harmonie avec moi-même et tout doucement quand je suis bien apaisée et que ma respiration est reprise, je peux venir déposer mes pieds vers le coccyx. Je peux pivoter sur le côté droit. lever mon buste en poussant sur les mains. et revenir un lotus. Merci pour cette séance.